Donc je suis Charlène Cardoso, euh, des Collonges bientôt. Euh, je, je suis hydrologue indépendante. J'ai fait euh, un double diplôme avec euh, l'université de Montpellier et, et l'école des mines, en tant qu'ingénieure hydrologue. Et euh, j'ai travaillé pendant euh, 5 ans dans un syndicat de rivière sur les problématiques de partage de la ressource en eau. Euh, parce que vous êtes accueillis ici à Annecy, la petite Venise des Alpes, comme on la surnomme. Euh, on a longtemps pensé que c'était un château d'eau des Alpes, et finalement, ça ne l'est pas. Et on l'a bien vu cet été, euh, les agriculteurs et les agricultrices qui sont présents ici, ce, euh, dans, dans la salle, ce, le, le savent mieux que moi. Euh, on a vraiment souffert de la sécheresse, et on va en souffrir de plus en plus avec le changement climatique. Donc la, la solution, la tendance est de stocker l'eau, euh, mais, euh, et ici nous c'est dans, dans des infrastructures type retenue collinaire, mais ces solutions elles ont des, des impacts non négligeables sur la ressource en eau et les milieux aquatiques, et avec euh, le changement climatique on a le cycle de l'eau qui se trouve perturbé, donc à se demander si ces solutions peuvent être aggravantes finalement pour, pour le vivant. Donc moi, en tant qu'ingénieur, on, on nous demande la plupart du temps de trouver des solutions, de faire des études d'impact sur, sur ce type de projet, au regard notamment du changement climatique. Et bien sûr, euh, en fait, les impacts sont bien plus souvent liés aux activités humaines elles-mêmes que le changement climatique, On le verra tout à l'heure. Et, et le changement climatique va finalement révéler les problèmes de fond structurels qu'on a dans notre société. Donc la question, c'est de se dire, mais peut-on euh, finalement ne pas... Peut-on imaginer de régénérer le cycle de l'eau euh, en ralentissant le cycle, en, en, en stockant l'eau dans les sols pour, pour augmenter notre, notre résilience et, euh, et là, en fait, quand on pose ça, on bascule dans une nouvelle approche, un nouveau paradigme de l'eau. Et euh, en traitant le problème à la racine, sans faire de, de jeu de mots avec ce qui va arriver, on se éviterait en fait nombre de problèmes liés, euh, liés au manque d'eau. Donc l'hydrologie régénérative, euh, les, les spécialistes vont aussi en parler mieux que moi, c'est euh, une manifestation de ce nouveau paradigme, de cette nouvelle façon de, de gérer la ressource en eau, et elle s'inscrit dans une, une, une, une lignée, on va dire, nationale de solutions fondées sur la nature euh, et, le temps, et sur le temps long. C'est quelque chose qu'on doit euh, mettre en œuvre dès à présent parce que ça va prendre du temps, et c'est euh, en fait... Euh, quelque chose de sociétal, euh, parce que là aussi, au, aujourd'hui, vous êtes euh, très nombreux et très, à des profils très euh, divers. On a des, des agriculteurs, on a des scientifiques, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des assos, des citoyens, des élus. J'en ai pas vu, euh, je crois. <rire> Bravo, merci d'être là. Et c'est vraiment un sujet à prendre à bras le corps. Donc si on a des, des représentants euh, politiques, c'est encore mieux. Donc aujourd'hui on parlera essentiellement d'agriculture mais en fait on, on verra que euh, l'hydrologie régénérative, euh, elle embrasse vraiment euh, le territoire, c'est une question d'aménagement du territoire et, euh, et ça inclut notamment les, les villes. Donc cette journée elle marque un véritable point de départ d'une dynamique citoyenne, c'est une dynamique nationale voire internationale, on le verra euh, plus tard dans la matinée. Euh, avec l'association pour une, hydrolo une hydrologie régénérative donc qui organise cet événement. Donc là je fais euh, mon petit speech de revertiment euh, qui est nécessaire, je tiens à remercier donc, la Water Family qui est l'association qui nous accompagne pour, euh, pour louer la salle notamment, la ville d'Annecy aussi qui nous, qui nous accompagne là-dessus. Je tiens vraiment à remercier du fond du cœur Simon et Samuel qui sont les co-organisateurs de la journée avec moi, euh, sans eux la journée n'aurait clairement pas pu se faire. Et merci d'être venu depuis la Drôme avec une petite délégation de je ne sais plus combien de personnes viennent de la Drôme aujourd'hui. Donc c'est vraiment génial. Merci pour ça. Euh, et, euh, et je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles de, de la journée. Donc euh, Nathalène, ma belle famille, euh, mon copain aussi, Romain qui, euh, qui est dans la salle. Euh, et aussi les producteurs qui vont nous régaler ce midi euh, avec le buffet. Il y en a quelques-uns qui sont, qui sont là aujourd'hui. Donc je retiens aussi à remercier vivement les, les agriculteurs qui ont pris leur temps euh, pour assister à ces, à ces conférences. Donc c'est vraiment très précieux, merci pour ça. Merci aux petites cantines qui nous ont aussi accueillis pour faire préparer le buffet de ce midi, et à la Biocop Aquarius qui nous a mis à disposition des, des produits qu'on ne retrouve pas ici chez nous, euh, comme le jus d'orange et le café. <rire> Donc euh, euh, voilà, merci d'avance à tous les intervenants et, à, et aux riches échanges qui auront lieu ce matin. Donc euh, j'espère que ces échanges vont permettre de faire émerger euh, des projets innovants sur le territoire et en France. Euh, et l'idée, comme je le rappelle, c'est de régénérer massivement le cycle de l'eau, qui ne, qui ne connaît pas de frontières, hein. le cycle de l'eau est mondial. Donc euh, si on, on agit euh, à notre échelle, on agira à l'échelle mondiale. Et je vous souhaite à toutes et à tous de vivre de belles rencontres et de beaux échanges. Merci. Merci Je vais inviter, du coup, sur euh, la table ronde, la première table ronde, euh, Jonathan, qui est ici, merci. Et, euh, et puis, on va écouter aussi, euh, et puis, bon, bien sûr, je, je, je t'invite à y aller. Et on va, en fait, écouter Ananda Fitzsimmons, qui est l'auteur du livre « Hydrater la Terre, le rôle oublié de l'eau dans la crise climatique euh, » qui vous est proposé euh, euh, à, à la vente à l'accueil. Et donc, en ce moment même, au Canada, je crois qu'il est euh, 3h45 du matin. Donc, elle, euh, on a préenregistré son, son intervention. C'est un petit quart d'heure pour expliquer pourquoi c'est important euh, de reconsidérer euh, l'eau dans le, le sujet climatique. Et, euh, et voilà. Et après, on fera des échanges avec euh, nos deux experts. Bonjour Ananda. Bonjour Charlène. Merci beaucoup d'être euh, présente avec nous, alors euh, manière virtuelle euh, pour cette fois. Euh, en tout cas, on est très heureux de, de t'accueillir euh, pour ce premier événement euh, des Rencontres de l'hydrologie régénérative en France. Euh, donc quelques mots avant que tu euh, que tu commences ta présentation, donc que tu es présidente et directrice de Régénération Canada. Tu nous tu nous raconteras un peu plus ce que c'est, euh, mais tu es aussi auteur du livre "Hydrater la Terre le rôle oublié de l'eau dans la crise climatique" et tu vas donc nous expliquer, euh, on va dire, les grands enjeux, pourquoi on doit hydrater la Terre et pourquoi est-ce que ça pourrait être une solution euh, fondée sur la nature, donc pour, euh, pour pallier aux, aux crises climatiques que l'on va traverser et qu'on traverse déjà. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, euh, brièvement, je, je me présente euh, mon cheminement. Je suis une passionnée des sols et des composts depuis euh, plus de 40 ans. Euh, depuis aussi longtemps, je produis une bonne partie de ma propre nourriture. Et euh, je suis aussi, euh, j'étais une entrepreneur. J'ai fondé en 2007 euh, une compagnie agricole dans le but de commercialiser des, des amendements du sol faits à partir de bactéries bénéfiques. J'ai passé un bon dix ans de ma vie à côtoyer des microbiologistes, des producteurs agricoles de toutes sortes partout en Amérique du Nord, et bien sûr des investisseurs et des entrepreneurs. J'ai pris ma retraite en 2017 et j'ai commencé à travailler avec Régénération Canada, qui est un organisme sans but lucratif, et je travaille avec eux depuis. Je suis la présidente du conseil d'administration actuellement. Et Le plus récemment, j'ai écrit mon livre « Hydrater la terre, le rôle oublié de l'eau dans la crise climatique » qui a été publié par les éditions La Butineuse en décembre 2021. Alors, Régénération Canada, sa mission, c'est de sensibiliser sur l'importance des sols vivants pour régénérer les écosystèmes et éviter les pires effets des changements climatiques. Puis, on fait ça en deux volets. De un, c'est de sensibiliser le public en général, parce qu'il y a beaucoup de silos en, dans le système alimentaire, puis on voudrait que les gens se parlent pour vraiment créer des changements. Fait qu'on va sensibiliser le public en général, les consommateurs, pour les éduquer au fait que leur choix d'alimentation peut être un geste pour le climat. Et on essaie aussi de réunir les producteurs agricoles et les autres intervenants dans le système alimentaire pour les aider à créer un réseau, pour communiquer, pour cheminer ensemble, pour créer les changements désirés. Et sur le site web de Régénération Canada, on a une carte où ce qu'on peut trouver les fermes qui pratiquent des méthodes régénératrices en agriculture. Et cette carte serve à aider les consommateurs à trouver des fermes qui produisent les produits à partir de méthodes régénératrices et ça aide les producteurs à se retrouver aussi et échanger. Alors, on rentre dans le sujet, le sol, le sol, qui est la base de, de tous les écosystèmes. Mais le sol ne sert à rien si ce n'est pas vivant. Euh, un sol vivant a une structure, on est seulement une 50% du sol qui, qui est minéral, mais avec une bonne structure de sol, un sol vivant. On a aussi... Un autre presque 50% qui est de l'eau et de l'air qui est continu. Et on a comme un 4 à 5% du vivant qui est composé d'ailes, de, de, de champignons, de toutes sortes de bébites euh, qui font le, le travail de décomposition et qui nous donnent tous les services écosystémiques écosysté euh, du sol. Et le sol est le moteur des cycles de carbone et de l'eau, qui sont les deux éléments principaux à euh, ce dont la vie est composée. Mais on ne peut pas parler du sol sans parler des plantes, parce que sans apport végétal, le sol sèche et perd sa vie et il ne fonctionne pas comme il faut. Et la vie est composée de ces micro-organismes qui vivent dans le sol, qui se retrouvent dans les plantes. Alors, le vivant est vraiment composé de cette communauté de micro-organismes. Et c'est ça qui gère euh, la vie. Parce que sans notre microbiome, on ne peut pas assimiler la nourriture, on ne peut pas résister à la maladie. C'est vraiment ces micro-organismes qui gère euh, tous les systèmes de vivance. Que nous, les êtres humains, on a comme 90% de micro-organismes dans nos cellules et seulement un 10% qui est humain. Et c'est la même chose pour les plantes, pour les animaux, pour tout ce qui est vivant dans la vie. Et le zone où ce qui a le plus de richesse euh, de cette vie microbienne, c'est dans le rhizosphère. Le rhizosphère, c'est la zone où ce que les racines des plantes pénètrent dans le sol, et ces ces zones-là est colonisée. Toutes les, les, les chaque plante attire sa communauté microbienne et crée la diversité qui est là. Donc c'est vraiment cet échange dans la, dans la vie microbienne euh, qui fait euh, la, la le vivant partout. Et c'est la végétation qui est l'infrastructure qui gère la circulation de l'eau et de carbone. Alors, parlons de, de ces deux cycles. Le cycle de carbone, c'est les plantes qui ont la capacité de prendre l'énergie du soleil par la photosynthèse et de respirer le carbone liquide, le carbone gazeux qui est dans l'atmosphère. Et en utilisant l'énergie du soleil, il transforme le carbone gazeuse en carbone liquide. Et le carbone liquide est exudé dans les racines et c'est ça qui nourrit les micro-organismes du sol. Et les micro-organismes, en, en échange, donnent les, le minéraux, les éléments minéraux, ce dont les plantes ont besoin. Et c'est ça qui permet les plantes de pousser, de, de croître. Et euh, les animaux mangent les plantes, les carnivores mangent les autres animaux, et c'est ça qui crée la, la biomasse de la vie. C'est vraiment ça. Et lorsque ça vit, tu sais, on attend, il faut, c'est c'est le vivant sur la terre qui est la séquestration de carbone. C'est pas comme un aliment euh, euh, minéral qui est fermé dans une boîte dans le sol. C'est vraiment le vivant. Et quand le vivant meurt, il y a de la décomposition, il y a une partie de ce vivant qui, qui est stocké, une matière organique qui est dans le sol et euh, une partie qui retourne à, à l'atmosphère. Mais c'est l'équilibre, on a vraiment besoin de cette masse de carbone du vivant euh, qui, est, qui est sur la terre pour euh, le bon fonctionnement du cycle du carbone. Et c'est pareil pour le cycle de l'eau, c'est les plantes qui, qui aspirent l'eau qui est liquide, qui est dans la, dans la terre. Et en utilisant l'énergie de la chaleur, les plantes vont transformer l'eau liquide en vapeur d'eau. Ils vont l'exuder la vapeur d'eau dans la canapé de, des plantes et c'est ça qui met la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Alors, s'il n'y a pas d'eau dans l'atmosphère, on ne peut pas avoir des nuages, on ne peut pas avoir de la pluie. Et donc, c'est vraiment le cycle d'eau qui est le climatiseur de la Terre parce que, en faisant ça, les, les arbres prennent la chaleur et ils vont l'évacuer vers l'autre atmosphère où qu'ils peuvent partir. Alors, s'il n'y a pas cette circulation de, de chaleur qui sort par Uh, ces changements ch chimiques, uh, on, on accumule trop de chaleur à la surface de la terre. Et c'est aussi les arbres qui produisent des aérosols, des bactéries, qui ensemencent les nuages pour provoquer la formation des gouttes de pluie. Donc Les nuages sont super importants parce que les nuages bloquent la, et, et reflètent euh, la rayon, les rayons de soleil, il empêche d'atteindre la surface de la Terre. On appelle ça l'effet albédo parce que les nuages sont clairs et ils reflètent. Il y a moins de chaleur qui atteint la surface de la Terre. Et si les nuages, c'est les aérosols produits par les plantes qui font en sorte que les nuages sont bien formés et qu'ils reflètent parce que sinon, les, la vapeur d'eau peut coller en forme de micro-gouttelettes dans les particules de pollution qui est dans l'air et ça crée une brume. Mais une brume ne reflète pas parce que le, le soleil transperce la brume et rechauffe. Donc le, la brume, c'est la vapeur d'eau qui, qui devient un gaz à effet de serre et non pas quelque chose qui, qui rafraîchit la surface de la Terre. Et la pluie est super importante pour euh, rafra rafraîchir euh, la planète aussi, parce que quand la pluie tombe, la pluie enlève toutes ces petites particules. Mais pour former des gouttes de pluie, ça prend absolument une molécule qui aide la, la, la vapeur d'eau à condenser. Et ces molécules sont soit des cristaux de glace, le sel et c'est pour ça qu'il pleut plus par-dessus la mer, et les bactéries provenant euh, des plantes et des arbres. Donc, à l'intérieur des continents, c'est très important d'avoir la végétation et surtout suffisamment d'arbres. Dans un paysage déshydraté où il n'y a pas du végétal vivant qui fait la, la photosynthèse, on a toujours moins de pluie et il y a plus de chaleur qui atteint la, la surface, créant comme des îlots de chaleur parce qu'il y a beaucoup de masse thermique qui absorbe l'énergie du solaire. Et quand on a un îlot de chaleur, c'est une zone d'autre pression qui repousse un peu les nuages et, et la pluie. Donc, euh, on peut avoir la chaleur qui est très intense et très fixe pendant longtemps. Mikhail Kravcik, c'est un hydrologue slovaque euh, qui a nommé ce petit cycle d'eau, qui est vraiment le mouvement de l'eau entre le ciel et la terre. Alors, le grand cycle d'eau, c'est plus l'eau qui coule, qui, qui se retrouve dans les, les rivières, les ruisseaux et qui se remasse éventuellement dans la mer. Et c'est ce changement d'état entre l'eau liquide et vapeur d'eau qui fait ce mouvement entre le ciel et la terre et Kravchak dit aussi que c'est la déshydratation de la terre autant que la fonte des glaciers qui peuvent créer l'élévation du niveau de main dans la mer donc le, le ruissellement. Quand, si l'eau n'est pas absorbée, elle va ruisseler, elle va partir vers la mer et elle sera perdue de la région, soit par le ruissellement ou soit par évaporation. Mais quand l'eau est absorbée, elle est filtrée par la terre, puis elle se remasse au niveau dans la nappe d'eau souterraine. Et quand l'eau passe à travers la terre, elle... Elle laisse la matière organique qu'elle transporte et ça devient sur la terre, c'est la fertilité. Mais si elle part dans les cours d'eau, c'est une pollution. Là, Ananda, elle a, elle a déjà donné beaucoup, beaucoup de, de, de pistes, euh, défini un certain nombre de choses... Le premier truc qui m'a perturbée, moi, en tant qu'hydrologue, c'est le petit cycle de l'eau. Et euh, les responsables de, de, de la gestion d'eau potable du Grand Annecy ne vont pas me contredire en disant que nous, on a l'habitude de parler du petit cycle de l'eau entre la station de potabilisation et l'épuration. Là, elle parle du petit cycle de l'eau des sols et de la végétation, qui est euh, un autre concept qui peut, euh, qui peut être assez intéressant. Alors j'accueille, donc j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Chuit, qui est, est hydrologue-chercheur. Euh, je vais te donner la petite... Voilà. Normalement, il est déjà allumé. 1, 2, Il faut appuyer sur le bouton. Un 2, 1, 2. Impeccable. Jonathan, donc, euh, voilà, tu, tu es hydrologue euh, comme moi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé déjà des, premiers, des premières choses que Ananda a dites Et euh, quels sont, selon toi, les grands enjeux hydrologiques planétaires, donc à l'échelle du monde, et aussi au niveau de la France <coughs> Alors, euh, tout d'abord, euh, voilà, je voulais te remercier de m'avoir invité, invité euh, de manière euh, large tous les organisateurs de cette journée. Euh, voilà, ça, me, ça me touche beaucoup euh, voilà, de pouvoir participer et de venir euh, vous parler. Alors, j'ai déjà rencontré euh, plusieurs autres hydrologues ou spécialistes de, de l'eau, de manière générale, euh, dans la salle. Donc, je me dis, euh, finalement, euh, pourquoi moi Donc, euh, voilà, je n'ai pas plus de légitimité que, que, que d'autres personnes, mais euh, voilà, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et je suis très honoré que... Que ce soit moi. Alors, qu'est-ce que, qu que j'ai pensé de la présentation jusqu'à présent d'Ananda Alors, il y, y a effectivement beaucoup d'éléments. Euh, moi, la, la, la partie qui m'intéresse et qui m'interroge le plus, c'est vraiment cette partie de, euh, de, de quelle qualité de sol on, on devrait avoir pour pouvoir régénérer euh, le, le, le cycle de l'eau qui est un peu euh, détraqué. Donc, vraiment, euh, se poser la question, euh, où, où en sont euh, nos sols comment euh, il faudrait euh, améliorer leur euh, état de vie, tout simplement, parce qu'on sait que plus il y a de biodiversité, plus le sol est en bonne santé, mieux il stoppe l'eau et il infiltre l'eau en profondeur. Et ça, ça a beaucoup d'importance euh, bon, pour plusieurs compartiments euh, du cycle de l'eau. Euh, et en ce qui concerne euh, les, les enjeux du, voilà, de, de, de ce siècle concernant le cycle de l'eau, moi je pense qu'il y a une phrase euh, qui, qui, qui résume euh, bien l'affaire, c'est que les conséquences du changement climatique sur les écosystèmes terrestres et sur les sociétés humaines, sont principalement ressentis à travers des modifications du grand cycle de l'eau. Alors Cette phrase, qui est une citation tirée du dernier rapport du GIEC, donc la base physique du, du rapport du GIEC du groupe 1, sorti en août dernier, en chapitre 8 dédié au cycle de l'eau, elle, elle, elle, elle montre bien qu'en fait cette modification du, du cycle de l'eau est le, la partie la plus problématique qu'on aura à affronter. Tout simplement parce que ben, dans, dans la plupart des cas, on va subir des extrêmes de plus en plus forts. Que ce soit des extrêmes avec des périodes avec peu d'eau, longues et intenses, donc les sécheresses, et puis d'autres périodes où on aura beaucoup trop d'eau et on ne pourra pas euh, gérer l'évacuation de toutes ces eaux qui nous, coulent, qui nous tombent dessus. Ça a été euh, voilà, le cas euh, plusieurs fois ces dernières années partout dans le monde, et dernièrement, euh, vous avez peut-être vu les images au Pakistan qui sont, euh, voilà, qui sont cataclysmiques. Donc, pourquoi, en fait, on a comment on a modifié le grand cycle de l'eau Je pense que c'était ta deuxième question. Ou ta oui, qu'est-ce qu'on a déréglé Comment on a cassé le cycle de l'eau Alors, il y a, y a, par deux biais, finalement, on a, on a cassé le cycle de l'eau. Euh, on a d'abord ben, causé ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Donc, euh, voilà, de, de plus en plus, euh, le, le, le, le climat se détraque et à travers ça aussi le, le cycle de l'eau. Donc... Euh, donc il y a, y a, y a donc ce qu'on appelle une intensification du cycle de l'eau c'est-à-dire qu'on a pour l'instant à l'échelle planétaire là pour l'instant je vais parler vraiment à l'échelle planétaire donc euh, tirer des, des données du GIEC on n'a pas mesuré euh, de, de changement de précipitation d'un point de vue global mais elles vont avoir tendance à s'accentuer, donc il y aura un peu plus de précipitation au total, donc ça concerne les océans et les continents mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une augmentation de l'humidité de l'air, donc l'air comme l'air est plus chaud, il va faire plus de place à la vapeur d'eau. Ça, c'est la terminale dynamique qui nous le dit. Plus l'air est chaud, plus il a de place pour stocker de l'eau en son sein, dans la, de la vapeur d'eau, sous forme de gaz, du coup. Pardon, attends, je vois que j'ai un chiffre en tête. Il me semble que c'est plus 1 degré égale 7% Voilà. Donc ça, c'est la relation de de Clausius-Clapeyron qui nous dit que un degré de réchauffement de l'atmosphère nous apporte 7% de, de capacité de stockage en plus dans, sous, sous forme de vapeur. Et donc comme les précipitations ont tendance à augmenter moins vite que euh, le stockage d'humidité de l'air, donc il y a un temps de résidence plus long de l'eau dans l'atmosphère. Et ça, ça fait qu'au moment où, euh, ben justement, il euh, va y avoir une accumulation, une intensification de ce cycle, ben, au moment où c'est relâché, tout ça, ben, ça fait des, des déluges. Et aussi, au moment où c'est pas relâché, du coup, vu que ça reste plus longtemps, il y a certains autres endroits, ou certaines autres périodes de, de, de l'année, où on n'a du, du coup pas de précipitation. Donc ça c'est un peu ce mécanisme derrière, c'est-à-dire qu'on a, euh, voilà, euh, à cause des températures qui augmentent. Donc on va avoir dans les régions du monde, et à la fois dans le temps et dans l'espace, des endroits secs qui vont devenir de plus en plus secs, ça c'est aussi le, le GIEC qui nous le dit, et des endroits humides qui vont devenir de plus en plus humides. Des extrêmes s'intensifient. Voilà, des extrêmes s'intensifient, donc ça c'est déjà euh, documenté, et les modèles de prédiction nous disent que ça va s'intensifier. Voilà, on peut, on peut aussi citer qu'il que y a euh, bon, cette intensité des tempêtes convectives qu'on comprend de, de mieux en mieux. Donc euh, on a depuis 1961 une, une probabilité d'avoir des précipitations de plus de 50 milliers de pémètres par jour qui ont explosé partout, euh, partout dans le monde. Donc ça c'est problématique parce que, évidemment, l'eau quand elle tombe à la, à la surface du sol, bah, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et avec un état dégradé des sols, que ce soit euh, parce qu'on a trop urbanisé par exemple ou parce que l'état des sols n'est plus satisfaisant pour infiltrer l'eau, et eh ben, l'eau va ruisseler et créer des, les dégâts qu'on connaît, mais aussi emporter euh, le sol qui, qui, nous, qui nous est bénéfique à bien, bien des égards pour le stockage du carbone, pour la production de l'alimentation, évidemment, etc. Super, merci. Et alors, en France, on en est où Et dans quelle trajectoire <rire> quelles sont, que, Comment va nous impacter finalement le, le, le changement climatique alors, euh, si tu veux bien, en, en France, je vais y venir dans un instant, ah, mais il y avait ah, la, oui. la deuxième branche. Donc ça, c'était la première branche. Pourquoi on a cassé le cycle de l'eau okay. ouais. via, le, via nos activités, donc, euh, qu'on hein, de les activités industrielles et de relargage de gaz à effet de serre qui, qui, qui, qui réchauffent le climat. Effectivement, il y a une autre, une mais, autre cause. Là, mais on a aussi fait d'autres choses qui modifient le, le, le, cycle, le cycle de l'eau. On a modifié de manière très intense... Euh, les paysages, et on a interagi de manière très forte avec les cours d'eau, par exemple. Donc il faut savoir qu'il y, y a une étude euh, d'Abott et al qui date de 2019 et qui est reprise par le GIEC, qui nous dit que en fait, si on fait la, la somme de tous les débits de toutes les rivières du monde qui arrivent vers les océans, donc on prend la somme vraiment totale du volume annuel qui arrive vers les océans, on divise par deux, et bien ce volume, donc 50% de ce volume, c'est on interagit avec ça. L'humanité interagit d'une manière ou d'une autre avec 50% du débit total de toutes les rivières du monde. Sous forme de barrage, par exemple, sous forme de pompage, euh, d'irrigation, euh, de, de, des canaux concrets. Euh, donc on, on, on va répartir l'eau différemment par rapport au cycle naturel, euh, les lacs artificiels, etc., etc. Donc on a une interaction vraiment sur la moitié du débit des rivières du, du monde. C'est énorme. Donc c voilà, une modification conséquente quand même, une interaction très forte avec le, le, le cycle de l'eau. Alors j'ai quelques, quelques chiffres qui sont aussi assez évocateurs. On a, on a une perte nette des surfaces en eau qui, est dans le monde, équivalent à environ la superficie de la Suisse et du Luxembourg réunies, hein, un peu plus même. Donc c'est quand même colossal et ça, ça concerne notamment les zones humides qui ont aussi un rôle extrêmement important dans tout ce qui est rétention, rétention de l'eau, stockage du carbone, qui ont... Des, des, voilà, une, une richesse de biodiversité incroyable, et donc ça, euh, sont, sont comptés dans ces pertes, en fait, ces euh, euh, surfaçons. Et on, on sait justement, alors ça, ça rejoint ce que dit Amanda, et ça s'est validé aussi par le GIEC, donc c'est très important, et ça c'est nouveau depuis le, justement le, le, le sixième volet de ce rapport du GIEC, sur la base physique, on sait qu'avec des modélisations, des observations, on a bien vu que, la modification des paysages à travers la déforestation ou l'urbanisation euh, très étalée mais aussi l'irrigation massive ça peut modifier carrément les précipitations et le débit des rivières à la fois localement là où on modifie le paysage mais aussi il euh, y a des téléconnexions c'est-à-dire qu'on arrive à savoir que les modifications locales ont un impact en fait euh, potentiellement euh, dans d'autres régions euh, annexes donc ça on, on sait, on a, on a réussi à le mesurer donc, ce qui est, voilà, par exemple, quand on, on fait une déforestation trop massive, on sait qu'on va perdre de la précipitation localement, mais aussi à d'autres endroits. Donc, il y, a un, il y a un bouleversement très fort du cycle de l'eau par l'aménagement le, du paysage euh, qu'on effectue. Et je voulais aussi parler, une, un, juste un dernier petit mot, euh, sur les, les, les eaux souterraines, qui ont une. Enfin, voilà, c'est une partie du cycle de l'eau qu'on qu ne voit pas, donc on a, on a parfois du mal à imaginer ce que c'est que l'eau souterraine. Donc ce qui est sous nos pieds, on ne le voit pas. Donc on a des mesures indirectes pour comprendre comment, comment, circulent, comment circulent ces eaux, quelles sont la, quelle est leur quantité, quelles sont les propriétés des milieux géologiques qui hébergent ces, ces eaux souterraines. Donc, par, parmi la, donc quand on voit la répartition d'eau douce, il y a à peu près deux tiers qui sont dans les glaciers les calottes. Mais le tiers qui reste, c'est en grande majorité à 95% de l'eau souterraine, hein, mondialement. Donc, on n'a on, on pas d'estimation très nette, justement, parce que c'est difficile de caractériser ces, ces milieux, mais on sait que c'est des très très grands réservoirs d'eau souterraine. Donc ça, c'est très important, du coup, ça va rejoindre notre problématique. Euh, pourquoi on a aussi besoin d'infiltrer de l'eau en profondeur bah pour, pour pas alimenter et régénérer ces eaux souterraines qui sont les plus grands réservoirs et les plus, les plus sûrs et directement disponibles dont on dispose pour l'eau. Donc, il faut être bien veiller finalement à recharger euh, ces eaux euh, souterraines correctement. Et ça, ça passe par euh, la manière dont on travaille justement le paysage. Super, merci beaucoup pour euh, avoir mis en lumière ce que qu'on ne voit pas. Euh, et donc je reviens à la question <rire> de la France, chez nous, euh, même aussi dans les Alpes ou ailleurs. Voilà. Qu est -ce qui, qu est -ce qui, à quoi on peut s'attendre en France avec euh, tous ces bouleversements euh, climatiques et euh, est-ce que tu peux aussi nous dire un mot euh, pour finir sur, euh, sur un retour de l'été 2022 et la sécheresse qu'on a traversée qui sévit encore euh, dans notre région Est-ce que tu peux nous faire euh, un petit retour euh, d'expérience là-dessus Oui, donc je pense que nous l'avons toutes et tous vécu. donc euh, Cette dernière année, encore euh, battu quelques, quelques records en termes de chaleur, en termes de, de sécheresse. Euh, donc euh, voilà, pour, euh, pour refaire un petit topo, donc sur l'année hydrologique écoulée, donc une année hydrologique, c'est un peu comme une année scolaire, plutôt qu'une année civile. Les hydrologues, on aime bien commencer en septembre et finir en août de l'année d'après, euh, pour avoir en fait, les pics de crue centrés sur les graphiques et aussi le, le, le, les principaux flux qui transitent au centre de l'année, euh, en, en hiver. Et donc depuis septembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022, on a eu des déficits de précipitation de l'ordre de 10% sur la, la grande majorité du pays. Euh, et euh, des, des, parfois, en fait, des déficits situés de, de, de, autour de 25 à 50% de précipitations euh, plus localement. Donc ça, euh, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment, vraiment euh, beaucoup moins de précipitation prévues euh, et donc sur l'ensemble de l'année hydrologique, en fait, euh, on est entre 10 et 50% de déficit de précipitation, euh, ce qui se traduit euh, voilà, par des étiages très très sévères, donc on a, on a un record de cours d'eau qui ont subi des assèques ou des ruptures d'écoulement, de, c'est-à-dire qu'on a un réseau d on, il, a, il existe le réseau bond qui, qui, qui, qui scrute ce qui se passe au niveau de plusieurs rivières, donc un peu plus de 3200 cours d'eau en France et 43% de ces cours d'eau ne présentait en, euh, en août dernier plus d'écoulement euh, visible ou juste quelques flaques par-ci par-là. Donc 43% des cours d'eau, euh, voilà, plus ouais. la chose devant. Ce qui était aussi assez impressionnant et, euh, et les, les services de, de l'eau potable du Grand Tensi peuvent en témoigner, c'est euh, bah, les, les, les ruptures d'alimentation en eau potable par endroit. Certaines communes, une centaine de communes, ont été en situation de déficit et, ne pouvaient, et, et ravitaillées en camion-citerne. Donc les arrêtés sécheresses ont, ont, ont été très nombreux, ont atteint des, des, des niveaux quasiment jamais vus. Par exemple, en Haute-Savoie, le niveau crise n'avait jamais été franchi. Euh, voilà, il y a aussi cet indicateur-là. On On les les arrêtés sécheresses, sécheresse, oui. Il faut le mettre en parallèle avec la démographie anétienne qui, depuis dix ans, oui, et puis, et puis dire, les, les, les règles de gestion de, de, des arrêtés sécheresse de <coughs> comment ils vont se déclencher Mais c'est vrai que pour l'avoir observé ici, habitants par an, plus, ça a... oui, mais alors là, on est vraiment sur le, les indicateurs de, de niveau de cours d'eau, les débits de cours d'eau et les niveaux des nappes, donc on est indépendamment de, de la démographie, de l'usage de l'eau potable. Et aussi, tout simplement au niveau de, de, de l'état d'humidité des sols. Donc on a eu, la, la sécheresse a été vraiment on, partout. Euh, sous, étant en premier lieu agricole, on parle de sécheresse agricole, quand en fait les sols sont très secs, avec des déficits au 1er septembre 2022, déficit d'humidité entre 20% minimum et 80% à certains endroits de déficit d'humidité par rapport à ce qu'on appelle la normale. Sachant que la normale maintenant est redéfinie en, en, en, comme la moyenne entre, prise entre, entre 91, 1991 et 2020. Euh, cette normale a changé récemment, euh, avant c'était entre 80, je crois, et, et, enfin, pas. elle la, la, la change de, de, de, de ouais. petit à petit, en fait, cette normale. Donc, euh, on est déjà en train de comparer à une situation qui n'est pas normale, finalement. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment des très forts déficits. Tout ça pour dire que c'est des très, très forts déficits. Merci. Est-ce que euh, tu avais euh, autre chose à rajouter Mais, pour moment, merci. merci beaucoup, Jonathan. Euh, on va reprendre euh, très brièvement en fait, euh, la fin de la présentation d'Ananda qui se concentre sur les sols avant de, de passer avec Simon qui va nous expliquer les concepts d'hydrologie régénérative. Et tout ça dépend, ce petit cycle d'eau dépend des réservoirs de la nappe phréatique. Quand, quand l'eau s'accumule dans dans, dans le, sous la terre, elle, elle va descendre jusqu'à temps qu elle, ramale, elle, elle arrive à une zone imperméable et là, elle commence à s'accumuler. Et quand il y a beaucoup d'eau dans la nappe, ça fait une pression et c'est cette pression qui, qui fait remonter l'eau pour créer des sources. Et c'est aussi cette pression dans la nappe phréatique qui va faire en sorte que les rivières vont pas sécher quand il fait chaud longtemps les, dans l'été. Donc, c'est très important d'avoir une bonne réserve et la pression. Mais avec euh, la population humaine qui met beaucoup de demandes sur ces réserves d'eau, entre ça, la mauvaise gestion de l'eau et la perte de nos écosystèmes, on a moins de renouvellement, puis on subit dans beaucoup, beaucoup de régions de la Terre une baisse importante des réservoirs. Et pour gérer ces petits cycles d'eau, on a besoin de trois sortes d'écosystèmes qui sont très importants. C'est le sol, les forêts et les milieux humides. On a déjà parlé des sols, de l'importance du sol vivant pour permettre la percolation dans la terre et le stockage de l'eau dans la terre. Les forêts sont toutes aussi importantes parce que quand on voit une forêt, on voit qu'il y a énormément de biomasse euh, comparé à un paysage euh, où ce qu'on a juste comme euh, des plans annuels ou des villes, on voit qu'on a beaucoup, beaucoup, énormément de biomasse de vivant et en dessous de la terre avec la masse racinière, on a aussi épais de masse vivant donc une forêt c'est une énorme biomasse du vivant qui stocke le carbone et qui stocke autant de l'eau et en plus on a le phénomène d'évapotranspiration qui fait cette circulation de l'eau entre la terre et le ciel et une seule arme mature peut circuler 180 litres d'eau par jour pour nourrir le petit cycle d'eau. On a vraiment besoin de biomasse végétale vivante. Les milieux humides sont très importants aussi et, et surtout maintenant avec les changements climatiques. On, on, est, on a des périodes de sécheresse et de grande chaleur et souvent on a des, des pluies plus intenses mais juste dans certaines parties de l'année. Alors, pour faire l'équilibre avec des eaux, il faut absolument attraper, ramasser euh, cette eau quand ça tombe, et c'est dans les milieux humides qu'on qu va stocker l'eau quand il y a des excès d'eau, et c'est ça puis, qui permet cette eau de percoler tranquillement pour hydrater le sol, alimenter l'eau souterraine et c'est le principe de, de ralentir, d'étendre l'eau sur la surface de la terre afin qu'elle puisse tranquillement infiltrer pendant un, une longue période de temps et faire de la résilience pour les périodes où ce on n'a pas de pluie. Mais comme les êtres humains, on prend beaucoup de place sur la terre, il faut subvenir à nos besoins et on peut pas juste avoir les écosystèmes naturels partout. Il faut comprendre les principes écologiques. Puis dans nos paysages humains, il faut absolument créer des paysages de rétention d'eau, les paysages qui vont stocker d'eau. Et on a besoin aussi d'augmenter la biomasse du vivant et le stockage de carbone. L'agriculture régénératrice est un exemple d'un système comme ça où ce qu'on peut euh, nourrir la population, subvenir à nos besoins, mais en même temps assurer que le paysage va euh, donner des services écosystémiques, nourrir le cycle d'eau et le cycle de carbone. Alors, mes collègues vont aller plus dans les détails et les techniques, mais je vais juste passer rapidement à travers les six principes d'agriculture régénératrice, qui est de minimiser les perturbations du sol, donc plus aller vers le semi-direct, puis le moins possible de labour de la terre de garder le sol couvert, parce qu'un sol qui est couvert ne va pas euh, évaporer toute son eau et perdre tout son carbone. C'est vraiment la végétation euh, qui garde l'eau et le carbone dans le sol. On essaie d'aller un peu plus vers les plantes vivaces, parce que les plantes vivaces ont plus de masse racinière, et on essaie d'étendre le plus possible au fil de l'année, à la couverture végétale avec des racines vivantes dans le sol. On essaie d'augmenter la biodiversité. On va aller vers des amendements biologiques et diminuer les intrants d'amendements de, de synthèse parce que les amendements biologiques nourrissent le vivant et souvent les amamants de, de synthèse vont nuire au vivant dans le sol et on essaie d'intégrer la présence des animaux. Et c'est ça en conclusion, juste résumé que la régulation du climat dépend de l'équilibre dans les cycles d'eau et les cycles de carbone et c'est la végétation qui est l'infrastructure de ces deux cycles. Alors, nous devons absolument conserver et protéger qu ce qui reste de nos écosystèmes intacts. On doit restaurer le plus possible nos sols, nos forêts et nos zones humides. Et quand on ne peut pas faire ça, il faut créer des écosystèmes humains à l'image de la nature pour qu'ils puissent nous fournir des services écosystémiques et maintenir le cycle de carbone et le cycle de l'eau. Alors c'est tout, je vous remercie de votre accueil et je vous souhaite une très belle journée. Merci Yolanda. Ça me fait plaisir. <rire> Alors Ananda, merci beaucoup pour, pour ta présentation qui était à la fois très riche en, et très intéressante. Donc euh, je voulais te poser la question. Alors sur, euh, euh, on a compris que le petit cycle de l'eau va permettre à travers le végétal et, euh, et en particulier les arbres euh, de remettre en circulation euh, l'eau le, de pluie. Il euh, y a une théorie qui s'appelle euh, la pompe biotique qui a été euh, euh, qui, qui a émergé depuis déjà euh, 20 ans, plus de 20 ans sur, euh, sur ça. Euh, Qu'en penses-tu de, de, de, cette, de cette théorie qui aujourd'hui ne fait pas encore l'unanimité dans la communauté scientifique et qui pourtant oui. Euh, oui. vient appuyer euh, ton exposé Oui, oui, mais je connais Anastasia Makariava, qui est la, la personne, la scientifique qui, qui porte le plus cette théorie de la pompe biotique. Uh, qui est vraiment le, le, par l'évapotranspiration, c'est ça qui alimente le petit cycle d'eau, l'eau dans l'atmosphère qui est nécessaire pour uh, créer des nuages et, et les uh, cycles de pluie. Et c'est souvent été contesté parce que dans la, la, la vision de, des météorologues, uh, c'est juste des vents qui transportent uh, la pluie puis l'humidité. Alors qu'elle dit que par, la, par le vide qui est créé par l'évapotranspiration, quand la chaleur monte dans la haute atmosphère, ça crée une, une basse pression qui fait comme attirer les vents pour rentrer et c'est ça qui, qui, qui amène euh, la pluie et la pluie est aussi alimentée euh, par euh, l'évapotranspiration. Mais traditionnellement, euh, ils ne comptent pas nécessairement, euh, ils voient qu'il y a une quantité de pluie qui est stable et qui, qu'est-ce qui est perdu par évapotranspiration ou par ruissellement, c'est de l'eau qui est perdue. Et que Dans cette optique-là, ils pensent que les, les arbres et les forêts utilisent et prennent de l'eau et dans l'évapotranspiration, cette eau est perdue de l'équation. Mais il ne voit pas que c'est la, la présence des arbres qui fait en sorte qu'il y a plus de pluie. Et c'est un fait qui est connu qu'il ne pleut pas beaucoup dans le désert. Alors que s'il si, euh, y a plein de photos qui, qui montrent des forêts, puis il y a toujours une vapeur, il y a toujours des nuages... Uh, par-dessus les forêts, alors que dans le champ à côté, il n'y en a pas. Fait que, uh, Anastasia uh, travaille très, très fort pour convaincre la communauté scientifique que uh, les forêts sont importantes parce qu'ils augmentent uh, la pluie, les nuages et uh, diminuent la chaleur. Donc, uh, l'évapotranspiration, mm -hmm. c'est un atout, ce n'est pas du tout une perte d'eau. Mm -hmm. dans. Oui, je trouvais ça important de le souligner parce que c'est vrai que dans ta présentation, tu dis un arbre peut à lui seul, en fait, recycler jusqu'à 180 litres d'eau par jour. C'est énorme. Et, et dans l'inconscient collectif, on pourrait penser que c'est de l'eau qui est perdue. Alors qu'en fait, non, elle peut, elle, grâce, en fait, à, à, à ce phénomène que tu décris, la dépression et la pompe biotique, en fait, on va, on va, on va recycler l'eau euh, naturellement, finalement, euh, sur, sur l'endroit, sur le bassin versant où le, le, la pluie est tombée. Et ça, c'est Quelque chose qui est encore euh, peut-être un peu flou et un peu difficile à accepter. Bien oui. souvent, les, les, les, les théories qui, qui remettent euh, euh, en cause un paradigme, elles mettent du temps à arriver. Donc, euh, il oui. bien que… Oui. Et dans la forêt tropicale, il, il, il pleut à tous les jours. Il y a plus de pluie par-dessus une forêt tropicale que par-dessus la mer fait que c'est vraiment, c'est une preuve que les arbres ont un impact sur la quantité de pluie qui tombe. Merci Ananda. Voilà. Ça fait plaisir. <rire> voilà, donc euh, c'était euh, la fin de, donc, euh, de cet enregistrement avec Ananda. Vous pourrez euh, parcourir euh, plus euh, longuement son ouvrage « Hydrater la terre ». Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Simon dans cette table ronde. Simon, tu es euh, co-gérant du bureau d'études Permalab. Euh, et donc, tu vas nous parler des sols, justement. Euh, on a parlé de, des enjeux hydrologiques. On va aussi parler maintenant euh, des sols. Donc, euh, vais, je te laisse te présenter et puis euh, nous parler de, de ce que tu fais avec Permalab. Merci, Charlène. Euh, bah, bonjour à, à tous, ou en tout cas à ceux qui sont pas Rencontrer, euh, Merci bah, pour l'invitation, même si effectivement, je suis aussi à l'origine de l'événement, donc euh, je me suis autant invité. Euh, euh... Alors, pour répondre à ta question, donc, euh, aux deux questions, oui, effectivement, je suis euh, co-gérant de Permalab avec mon collègue euh, Sac, qui interviendra tout à l'heure. Euh, donc, Permalab, en deux mots, on est un une forme de bureau d'études qui accompagnons euh, les euh, donc, différents types de projets, euh, qui accompagnons les, les porteurs de projets, qui soient agricoles, agriculteurs, euh, entreprises, ou, euh, particuliers, collectifs, euh, autour de euh, l'aménagement, de, de la conception d'espaces agricoles, en général, sur les principes de permaculture, agroforesterie, agroécologie, et effectivement, euh, gestion de l'eau, et ce qu'on appelle hydrologie, euh, hydrologie régénérative. Alors, euh, pour répondre à ton autre question, euh, en fait, je ne vais pas tant que ça parler des sols, puisque euh, d'autres de, derrière moi vont, vont plus en parler, mieux en parler que, que moi, si ce n'est moi plutôt. Euh, que je vais justement bah, parler un peu de, de la notion d'hydrologie régénérative. Alors, j'ai tendance encore à mettre des guillemets euh, parce que bah, c'est une proposition d'un un nouveau, euh, conception d'une nouvelle conception. Et euh, je ne sais pas si tu y a, si as question, euh, si as une question en lien que tu, tu Oui, veux... non, non, c'est tu tu es bien lancé. Je, continue. Je, je continue. Et euh, je vais juste ouvrir. Ouais. Ouais. Ouais du coup pour euh, euh, qu'est-ce qui a amené finalement cette, cette notion euh, d'hydrologie régénérative c'est, euh, bah, comme l'a dit amanda elle a terminé là-dessus là sur la notion de, euh, de créer, d'aménager des paysages qui, euh, qui stockent l'eau et euh, finalement c'est euh, bah, tout un, un, un processus de, de, de réflexion qui, euh, qui m'a amené à, à, à considérer que dans le, le, pardon, et on l'a vu avec, avec Jonathan et Ananda, ce qui a. Euh, ce qui, euh, comment dire Depuis longtemps, il y a un, un paradigme euh, millénaire de, euh, de transformation des paysages par l'humain, par l'homme, où il y a une tendance à dévégétaliser euh, pour euh, des, des, des notions justement de, pour pratiquer de l'agriculture, pour la. la, la pour la, la survie et l'expansion le, le, des, des, euh, des communautés humaines, mais euh, donc des végétalisations, donc déforestation pour transformer par de l'agriculture euh, et de l'élevage. Et ce faisant, effectivement, on a vu que moins de végétalisation, moins de couverture forestière en particulier, et eh c'est euh, une dégradation, une, un dérèglement du, des cycles de l'eau. Et une accélération des, des grands cycles, du grand cycle, c'est-à-dire que l'eau, effectivement, euh, a tendance à plus rapidement quitter les, les paysages pour retourner directement dans les cours d'eau et ensuite dans la mer. Et quelque part, c'est de l'eau qui, euh, qui est perdue. Et il y a cette tendance qui est euh, très lourde siècle après siècle, et euh, qui s'est sait, qui sait, dire, euh, accélérée, notamment avec les, les derniers euh, dans les, dans les derniers siècles puisque la, la, la déforestation, ça, ça touche, on a l'impression que ça ne touche, euh, touche plus, nous, en France, mais il y a encore peu de temps, ça nous, euh, ça nous touchait. Et ça a encore un des impacts sur, euh, sur nos paysages, et sur la manière dont justement les paysages ne retiennent pas assez, euh, assez l'eau. Euh, Jusqu'à la fin du 19e siècle, voire euh, même au milieu du 20e siècle, on peut encore les versants. Donc, je viens de la Brôme et euh, on a des photos de, de, de, même, qui ne sont pas si vieilles que ça, ou jusqu'en haut des crêtes on envoyé des paysages qui avaient été complètement déboisés et qui servaient de pâturage, souvent de pâturage intensif trop, de surpâturage, ce qu'on appelle le surpâturage, qui crée des dégradations des sols, justement. Et euh, donc il y a à la fois il y a le double effet, triple effet, on va dire néfaste, de déforestation, donc absence de la couverture végétale euh, d'importance dans le cycle de l'eau, accélération de dégradation des sols, donc perte des sols, littéralement, érosion qui, qui va avec, et on se retrouve maintenant avec des sols, même s'il y a des forêts qui sont reparties depuis, ce sont des forêts qui sont sur des, des sols extrêmement, euh, extrêmement faibles, donc il y a eu cette accélération de dégradation des sols, et accélération du cycle de l'eau. L'eau n'est plus retenue dans les paysages, il y a globalement une tendance à l'évacuation, de l'eau, des paysages agricoles et des paysages en général. Et que c'est une évacuation justement parce qu'il n'y a plus de, de, de végétation pour la retenir, parce qu'il n'y a plus d'éléments pour la retenir, de points d'eau, de de d'ouvrages euh, naturels ou aménagés pour la retenir, et même, pire que ça, une tendance globale à euh, l'aménagement pour évacuer, euh, évacuer l'eau. Et toutes les formes de drainage, hein, et je ne parle pas de drainage euh, actuel, hein, de, de tout temps, on a cherché à euh, parce que on a euh, dégradé les sols, du coup, les sols souvent se retrouvaient euh, saturés d'eau par un moment par justement de, de, la, de la végétation qui euh, euh, par des précipitations pardon, qui arrivent trop rapidement et donc au euh, un problème présenté on a trouvé euh, on a dire, on a euh, aménagé la solution euh, une solution d'évacuer et d'organiser d'aménager le paysage pour, euh, pour évacuer euh, l'eau et c'est pareil, c'est le même principe dans les, dans les villes, globalement, les villes, et les espaces urbains, comme les espaces finalement agricoles et paysagers en général, sont organisés pour évacuer, drainer, euh, drainer l'eau. Et du coup... Euh... Oui, tu... Ça nous amène à la question de, nos... de définir, tenter une définition d'hydrologie régénérative. La logique, en tout cas, telle que on je l'ai, l'a synthétisée, et je pense que c'est ouais, euh, maintenant, ça reprend ce que disait notamment Ananda, elle disait besoin de sols euh, vivant, d'arbres et de, de paysages qui, qui stocke l'eau. Donc, euh, donc on le voit comme une forme de triptyque pour la régénération du cycle de l'eau, qui est basé sur justement d'avoir une gestion horizontale, comment ralentir la du d'eau, donc sur l'aspect eau et circulation d'eau, hydrologie prise en compte des chemins naturels et artificiels de l'eau, le design global de sites priorisant la gestion de l'eau, et tous les aménagements et importations favorisant infiltration et stockage d'eau, création de zones humides aux zones semi-humides, et recharge passive des, des aquifères. Et à mettre en parallèle, et en fait on ne peut pas dissocier ces trois éléments, et c'est là peut-être le, le pas en avant qu'on doit, qu doit faire, Notamment euh, en France et et dans l'aménagement euh, dans l'aménagement agricole et euh, à l'échelle des, des bassins versants notamment, c'est intégrer nécessairement ces trois éléments comme, par, comme complémentaires. Et le deuxième, c'est effectivement et euh, euh, bah, on là-dessus, c'est le sol, le sol vivant, recréer des sols vivants par toutes les pratiques agricoles. Euh, on verra, ça, à tout à on à verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure bien sûr. Un sol vivant couvert en permanence, riche en matière organique, c'est la clé pour une gestion euh, de l'eau à court terme en réduisant drastiquement tous les phénomènes de ruissellement, stockant l'eau dans tous les éléments biologiques, favorisant l'infiltration et la résilience hydrique pour, pour toute végétation cultivée ou non, on l'a vu. Et, euh, et le troisième élément essentiel, c'est effectivement, hein, on, a, on a dévégétalisé, déboisé pendant, pendant très longtemps, et encore, encore il y a peu, hein, le, le, le remembrement, euh, qui a une cinquantaine d'années, quelque part, euh, c'est cette logique à l'inverse, on a enlevé euh, encore plus d'arbres qu'on avait déjà enlevés, on a canalisé encore plus pour évacuer, on a asséché des, des, zones, des zones humides et on a, par les pratiques agricoles, euh, diminué encore plus rapidement la fertilité, la fertilité des sols On a compensé en termes de rendement par euh, des, des intrants, des intrants chimiques notamment. Et donc effectivement, l'arbre et c'est l'agroforesterie, là aussi, on on, on, c'est communément admis maintenant. Euh, et il y a des experts pour, pour en parler. C'est effectivement que euh, les arbres sont la clé pour la gestion de l'eau sur le long terme en favorisant évapotranspiration, condensation et les fameux petits cycles de l'eau, créant des microclimats frais et humides, infiltrant l'eau en profondeur et ou la remontant en surface, développant le réseau mycorhizien et la biologie euh, du sol. C'est ça, effectivement, distingue court terme, long terme, parce que ce n'est pas en planter des arbres tout de suite, clairement, euh, et, et l'agroforesterie euh, tend à ça, vise à ça de replanter des arbres, on a besoin de réimplanter des arbres dans les systèmes agricoles et paysagers en général, mais malheureusement l'effet sur le cycle de l'eau, sur les microclimats, sur le petit cycle de l'eau, il ne se fera qu'à moyen long terme, à 10, 15, 20 ans, le temps que les arbres aient grandi. Donc c'est vraiment une vision, il faut tout faire et tout penser en même temps, en se disant il faut agir sur court terme, ralentir, infiltrer, stocker l'eau, on va le voir, euh, régénérer tout de suite les sols, les couverts les végétaux, tout ça c'est 2-3 ans, et euh, sur le long terme, pour vraiment euh, inverser la tendance, euh, reforester, reboiser à, à différentes échelles. Merci, ça fait déjà beaucoup d'informations. Je note euh, juste, euh, si vous avez des questions, on prendra euh, 10-15 minutes pour y répondre après cette table ronde, donc notez-les bien et on, on passera la parole. Alors du coup, j'ai compris, qu'il faut accélérer un peu, c'est ça Un tout petit peu. Okay. Euh, du coup, sur l'aspect euh, design, gestion de l'eau, le, le, le premier point qu'on voyait là euh, et c'est un peu la, la réflexion qu'on qu euh, qu a du coup nous dans l'aménagement avec ce triptyque là, c'est euh, la notion de ralentir, répartir, infiltrer, stocker toute l'eau de précipitation à l'échelle de la parcelle euh, ou du site. Et c'est vraiment cette idée quoi. Comment recréer des paysages qui, à l'inverse d'évacuer l'eau, conservent l'eau. Et donc cette image est assez, assez parlante. Hein. C'est euh, passer de ça, de ce genre de paysage d'aménagement, de bassin versant, petit ou grand. À ce genre de mal, c'est-à-dire que toute l'eau, depuis les crêtes jusqu'en. On ne parle pas que de gérer l'eau au niveau des cours d'eau, on parle vraiment que l'eau qui tombe depuis les crêtes, par des aménagements, par des sols couverts, par des haies, un ensemble de choses, des zones humides, soit de manière diffuse stockée dans le paysage de façon à infiltrer, jouer tous les rôles qu'on a mentionnés précédemment et du coup l'hydrologie régénérative c'est ce serait parce que tout ça c'est pas il n'y a rien d'inventaire, il n'y a rien de nouveau si ce n'est euh, toutes ces approches qui consistent à aménager euh, avec les reliefs notamment pour que l'eau qui tombe elle reste dans le RS, elle s'infiltre on travaille sur courbe de niveau notamment euh, et ben c'est à dire il n'y a rien de nouveau par contre c'est comment rassembler tout ça pour, euh, pour euh, l'orienter euh, et la, la visibiliser on va dire vers la régénération des cycles de l'eau donc c'est la science de la régénération du cycle de l'eau douce, hein, bien de ça par l'aménagement du territoire, au sens large, euh, et plus spécifiquement, l'hydrogénératif se doit rassembler toutes les approches visant à restaurer massivement le cycle de l'eau par l'aménagement du territoire et agroécosystèmes, qui cherchent donc à deux choses, ralentir et partir un filtre stocker toutes les eaux de pluie de ruissellement et euh, densifier, parce que c'est la clé, de toute façon, euh, sa végétation multifonctionnelle, cultivée, euh, cultivée ou non et pour améliorer la résilience face à un nombre de problématiques liées à l'eau, sécheresse, érosion, canicule. On a bien compris, a priori, hein, que, euh, que le cycle de la, la, la, la um, restauration du cycle de l'eau est une clé par rapport au, à, au nombre de problématiques qu'on impute parfois au changement climatique. En tout cas, ma vision, c'est qu'on euh, bah, impute peut-être trop de choses au changement climatique, au CE, tout ça, et pas assez encore, à la dégradation et donc à la régénération du cycle d'eau. Il y a probablement un levier peut-être même encore plus important à actionner sur régénérer le cycle de l'eau, ça peut se faire à court, moyen terme, euh, pour avoir des effets climatiques euh, bien plus importants peut-être encore que juste de couper le wifi ou euh, mettre des colles roules ici, vous voyez de quoi je parler. Voilà, donc pour finir, peut-être quelques inspirateurs, tout ça, voilà, encore une fois, ce n'est pas nouveau. Moi, je vais aller le chercher à, à l'étranger, c'est-à-dire que euh, euh, des approches d'aménagement d'espaces agricoles euh, qui, justement, priorisent cette gestion de l'eau, ça se fait notamment euh, par le, un Australien qui a créé la, la, la notion de keyline design, Alors, on ne va pas rentrer dans le keyline design dans les détails, mais cet Australien, il, euh, il, avait, il a conceptualisé cette approche, et il en a créé un outil d'aménagement qui fait, qui fait référence, on va le dire, maintenant, dans le monde, et qui se décline, qui peut se décliner un peu dans tout, dans tout contexte, où voilà, il disait les érosions, les incendies, l'assèchement des terres sont le résultat d'une mauvaise planification agricole, d'une incompréhension de la topographie, et il a aménagé ces paysages agricoles pour infiltrer, stocker toutes les précipitations, créer un, rapidement un sol fertile et régénérer le paysage, et voilà, ça c'est un, un, un ranch qu'il a, qu a créé, qu'il a aménagé comme ça en Australie, où on voit euh, plein de, entre guillemets, retenues collinaires, mais c'est un ensemble, c'est pas juste des retenues collinaires, c'est pas juste des éléments, c'est vraiment une, un, un aménagement global qui prend en compte les flux d'eau en particulier, mais aussi tout le contexte pédotopoclimatique, du sol, du climat et de, et de topographie. Un autre, un autre exemple... Un peu illustre, c'est à cet Autrichien qui crée des, ce qu'on appelle des paysages aquatiques. Il disait que la naturation d'un paysage revient fondamentalement restituer à la terre son humidité naturelle. Pour ça, il faut créer des zones d'infiltration douce d'eau, qui, ce qui est faisable et reconnu dans toutes les régions, dans toutes les zones climatiques. Faune et fleurs peuvent alors se développer abondamment et prospérer. La solution idéale est la solution des de lacs naturels et de fossés pour former un paysage aquatique complet. Et effectivement, sur ces principes, ça c'est en Autriche, à 1200 mètres d'altitude dans, dans sa ferme, il a, créé ses, il a mis en œuvre ces principes et par le, il a œuvré dans différents, sur différents projets dans le monde, notamment dans des zones arides, notamment ça c'est un exemple au Portugal, euh, où justement euh, il, par l'aménagement, là on voit qu'un lac, mais en fait c'est un ensemble d'aménagements euh, hydrologiques pour euh, implanter des systèmes agroforestiers, euh, parce que c'est toujours cette, cette même logique, mais la logique prioritaire c'est d'abord... comment on va ralentir l'eau pour ensuite pouvoir favoriser la création, l'implantation des arbres et des sols. De la même manière autour de la permaculture, hein, on sait permaculture au sens pas juste le petit jardin, mais mais vraiment le design, la conception, l'aménagement de de, de paysages. Là aussi l'eau, la gestion de l'eau est prioritaire. Bref, je mettais, on a encore d'autres quelques autres exemples. Je passe un petit un petit peu vite, mais tout ça pour dire que dans le monde de, de cas, de, de, de gens et de personnes qui se sont intéressés à ces aménagements, ces formes d'aménagement, ça c'est en, en Inde, à l'échelle de, de bassins versants, euh, ou euh, à la, ré, la régénération rapide et l'aménagement des paysages agricoles, qui priorisent la, la gestion de l'eau. Et c'est cette clé, ce, ce, cette notion de euh, priorisant la gestion de l'eau pour favoriser tout le reste, euh, qui m'a paru peut-être manquante un petit peu en France, est essentiel à, à, à, à on va dire, conceptualiser, rassembler pour mieux la, la faire connaître et l'appliquer en complément avec le, le mouvement de l'agroforesterie de des sols vivants qui est largement maintenant étendu en France, mais peut-être qu'il manque de, de jonction justement avec l'aspect hydrologie. On manque pas d'hydrologues en France, hein, il y en a quelques hein. uns. On manque pas de connaissances de techniques en hydrologie, mais peut-être qu'il euh, qu manque cette connexion entre l'aménage entre euh, donc en hydrologie. La sensation que j'avais, c'était qu'on gérait les conséquences, gérer les, les, les, les flux en aval, les dimensionnements de, de l'eau, pour euh, gérer quelque part ce qu'on n'a pas retenu en amont dans les reliefs, dans les paysages. Et c'est la logique, la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut, par l'aménagement euh, agricole des paysages, qui prend en compte toute cette, cette logique, faire en sorte que euh, ben, l'eau soit retenue. Et donc c'est effectivement de l'hydrologie. Mais de l'hydrologie, euh, alors certes c'est assez... Euh, euh, commun maintenant par l'agriculture régénérative, tout le monde met le mot régénérative à, à toutes les sauces. Mais euh, là, beaucoup, il m'a semblé essentiel qu'on euh, pouvait avoir une hydrologie, pas seulement pour gérer les conséquences, mais vraiment euh, à destination de régénérer le cycle de l'eau. Euh, dès là, voilà. Merci beaucoup. Euh, merci Simon. Euh, Jonathan, est-ce que tu veux réagir justement sur euh, ce que vient de dire Simon Moi, ça m'a beaucoup parlé. Euh, et peut-être quel est ton regard en fait euh, à la croisée des mondes finalement entre euh, eau, sol, végétal, hydrologue, agronome euh, Quels seraient euh, bah pour toi en fait les projets qu'on souhaiterait voir émerger euh, en France euh, qui feraient euh, justement cette trait d'union euh, -ce Qu'est-ce qu que toi ça te fait et qu'est-ce que ça t'évoque euh, ben moi, en fait, pour être très honnête, euh, avant de, de, de parler avec, euh, avec toi et puis avec, avec vous, je n'avais pas entendu parler de cette thématique de l'hydrologie régénérative et de cette manière de, de travailler les paysages pour pouvoir répartir l'eau, euh, l'infiltrer, etc. Euh, donc du coup, ça m'a beaucoup intéressé parce que je, voilà, dans, dans, dans mes questions de recherche, je cherchais justement à, à savoir mais comment, comment on peut faire justement dans les notamment dans les bassins versants où il y a une topographie assez forte, comment on peut faire pour euh, rapide, en tout cas à l'échelle de quelques décennies, euh, rapidement refaire en sorte de réinfiltrer l'eau en profondeur et surtout de, ben de, de, de ralentir cette, cette eau qui tomberait sur des sols secs, nus ou, ou peu couverts, euh, alors qu'on va avoir, comme on l'a dit, des, des phénomènes de, de pluie très intenses et de plus en plus intenses notamment en France, dans la partie méditerranéenne, mais pas que. Et donc ça, c'est voilà, tout à fait vrai ce que tu as dit. Pour moi, il faut trouver un moyen de retenir l'eau là où elle tombe, et de la freiner avant de gérer les, plutôt que de gérer les problèmes où il se pose plus en aval. Donc ça, c'est tout à fait pertinent, mon point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, on va laisser bientôt la place euh, au deuxième, euh, deuxième table ronde. Et... Je vais prendre deux trois questions. Oui, ouais, ouais, ouais, voilà. je vais faire passer oui. le, le micro. Yes, merci. Alors, il y a... Allez. Bonjour à tous. Euh, je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie sur euh, la gestion et la protection des zones humides. Donc... Euh ça me parle euh, merci pour votre intervention à l'hydrologie régénérative jusqu'ici avant de connaître Charlie, je n'en avais pas vraiment entendu parler et euh, ça me parle beaucoup il euh, n'y a, a pas longtemps d'ailleurs j'ai compris un truc c'était un scientifique qui avait parlé de ça pendant une conférence euh, la surface de l'Amazonie qui est en train de, de diminuer on parle souvent de euh, des poumons de la terre, hein, de l'Amazonie. Je n'avais pas notion, en fait, que cette surface, ce couvert végétal, euh, restituait de l'eau en atmosphère. Et finalement, c'est aussi la rivière de l'Europe, hein, puisque l'évaporation émise par la forêt était aussi euh, influencée directement nos pluies en Europe. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait un peu une révélation, quoi il y a quelques mois. Euh, J'ai juste noté un truc... Euh, je ferai peut-être juste attention quand on montre euh, des images comme ça de retenue d'eau. Euh, souvent le raccourci qui est fait, c'est « bon, ben, on va stocker l'eau, on va la retenir euh, à un endroit, puisqu'elle tombe à un moment de l'année, à un endroit précis, Bon, ben, on va la retenir et faire des retenues collinaires de partout. » C'est le raccourci qui est fait ici euh, dans les Alpes. Je, je ferai vraiment attention euh, au, au discours quand on présente les choses comme ça, de retenir l'eau, euh, voilà, il faut vraiment considérer que c ça dépend du, du climat local, ça dépend de la géologie locale, ça dépend de, des écosystèmes qui sont là. Il ne s'agit pas de détruire une zone humide pour en faire un lac. Voilà. Mais ça, on l'a vu, c'est pour ça que je souligne qu'il faut vraiment faire attention à, à, quand on présente les choses comme ça. Aujourd'hui, on attend des solutions et le raccourci qui peut être fait, c'est « Bon, bah, très bien, construisons des retenues partout, que ce soit pour euh, l'agriculture, pour euh, les retenues culinaires. » Voilà, je, je sais que l'idée, en plus, euh, est loin d'être euh, aussi simple que ça, et j'en ai conscience, mais il faut, faut vraiment faire attention euh, à, à ces discours-là. Euh, voilà. Juste en, en deux mots pour répondre, euh, je ne sais pas s'il y avait vraiment une question, mais euh, en tout cas, oui, euh, ce n'est pas une technique, c'est pas des, euh, quand on parle de retenir l'eau, c'est d'abord la retenir dans les sols, dans la végétation, euh, plus que dans même si on a les belles images que j'ai que j'ai montrées là, euh, c'est euh, c'est des belles images. C'est ça, euh, ça ne doit pas faire office de de solution miracle ni même de technique. C'est pas une technique. Hein. C'est vraiment une approche de d'aménagement global, tout l'aspect aménagement du territoire des agro systèmes. C'est que c'est surtout pas des euh, des, des entrepreneurs. Ça dépend vraiment comme comme tu dis euh, du, du contexte euh, topoclimatique de ce qu'on veut en faire, et euh, c'est d'abord euh, re euh, retenir l'eau de pluie, déjà, pas l'eau de source, pas remonter de l'eau pour la stocker dans des bassines par exemple. Euh, c'est d'abord retenir l'eau qui tombe et que, euh, la retenir là où elle tombe, donc dans, dans, dans les sols et dans, les, euh, et dans la végétation. Et le temps que sol, végétation et la capacité éventuellement de, de stocker toute l'eau, euh, toute l'eau de pluie qui tombe, c'est effectivement avoir des aménagements comme celui-là, comme celui-là. Ou comme les petites retenues collinaires qu'on voyait, qui vont stocker le ce qui ne peut pas être euh, stocké pour le moment, quoi. Et c'est déjà une retenue collinaire à l'inverse d'un paysage aquatique, entre guillemets, comme, comme par exemple par c'est pas la même chose. Une retenue collinaire, c'est qu'une grosse retenue qui capte tout un, tout un bassin. Normalement, qu'avec avec l'eau de pluie, mais quand c'est pas avec de l'eau d'un de cours d'eau. Mais là, on parle souvent d'abord que de l'eau de, de pluie. Et la différence entre une retenue collinaire et un paysage aquatique, c'est qu'un paysage aquatique, c'est de l'eau qui est retenue de manière diffuse dans le paysage, avec une succession de mares, de micro humides, -de, de, de fossés, euh, de, de haies, de bosquets, tout ça, de, et de, de, de, de, de paysages avec des sols ré, reconstitués, qui va, qui va retenir toute l'eau. Et c'est pas du tout le même impact. que de faire une retenue qui stoppe. Merci Manon pour ces remarques très intéressantes et pertinentes. Euh, les retenues collinaires, comme on les, y, on les conçoit aujourd'hui, elles, elles impliquent un fort marnage. On va l'utiliser d'un coup, c'est une bassine. C'est une retenue. On fait varier le niveau d'eau, on la remplit, on la, on la vide complètement. Et, et là, les, les paysages tels que tu les as présentés restent en eau la plupart, euh, la plupart du temps. Pas... Excusez-moi, juste une précision. Est-ce que vous de paysages de rétention d'eau pour leur de la retenue passive. Juste oui. Bien joué, oui, oui, oui, on peut parler. Alors, les, les termes sont peut-être encore à, à, à affiner, quoi. Mais en tout cas, oui, on a parlé de paysages qui, de, qui, de rétention d'eau, je crois. Parce que, parce, aussi, parce, que, parce que ce dont vous parlez, vous ne rendez pas le, le fond imperméable, contrairement à une retenue linéaire qui va la Voilà, exactement, et... tout à fait. Et, et il s'agit, ce n'est pas des, des, des de de l'eau qui, qui est en permanence là, c'est aussi recréer des zones humides, des zones semi-humides, ce qui est souvent avec le, le remembrement il y a dans d'autres espaces agricoles euh, français ici dans les années 40, 50, 60. Ça a été des zones justement de, euh, qui ont été asséchées, drainées. Et donc c'est remettre aussi en place, euh, en, en place ça, ce, ce, ce quelques pourcents de, de la surface globale qui, pour les remettre pour les arbres quelque part et euh, l'eau, les milieux humides. Euh, et ne plus avoir seulement des, des, des espaces agricoles ou de, des espaces qui, justement, qui, euh, qui, qui euh, évacuent. Bon. Avant de prendre peut-être la question euh, suivante, euh, je voulais juste reboucler rapidement avec euh, le, le, la notion de petit cycle de l'eau tel qu'il a été introduit par Ananda tout à l'heure dans sa présentation. Moi, ce qui a été révélateur pour moi euh, dans cette histoire de retenir ou l'histoire de la rétention d'eau dans les paysages, c'est qu'il ne s'agit pas de, de retenir l'eau de façon statique, mais il s'agit de la, de la retenir dans le cycle, c'est-à-dire de la retenir en mouvement dans le cycle. Aujourd'hui, quand moi je pense stockage d'eau dans un paysage, je pense aussi à l'eau qui est en train d'être évaporée et qui va ensuite reprécipiter ou être recondensée à la faveur d'une rosée ou, ou autre phénomène. Donc je pense qu'il faut vraiment, enfin en tout cas moi je, je, je me suis vraiment habitué petit à petit à penser stockage d'eau dans les paysages, en, de manière globale, c'est-à-dire un stockage d'eau dans les sols, stockage d'eau dans les sous-sols, stockage d'eau dans les cycles aussi, euh, évaporation, précipitation, qui font partie du stockage d'eau euh, naturelle. Et, de, et cette eau-là, elle doit aussi compter. C'est pas parce qu'on la voit pas et qu'elle n'est pas euh, sous nos pieds ou à portée de, de nous qu'elle qu n'existe pas. Au contraire, je pense qu'il faut qu'on réapprenne à stocker l'eau aussi dans ces, dans ces petits cycles-là. Et euh, Mazisa qui a intervenue récemment euh, beaucoup dans les médias, elle, elle précise qu'il y a... Après le cycle de l'eau bleue, donc l'eau qui arrive des océans, il peut y avoir jusqu'à 6 ou 7 cycles d'eau verte, donc d'eau qui, qui évapore depuis les continents et qui reprécipite sur les continents. Et c'est cette, cette eau-là qu'il faut potentialiser dans un certain sens grâce à nos paysages, en aménageant différemment nos paysages. faute De quoi, ben en fait, on se retrouve avec euh, toujours des cycles de l'eau verte, parce que l'eau s'évapore toujours des océans et précipite toujours sur les continents. Mais Ensuite, hop, euh, elle repart directement euh, à la mer. Question suivante. Merci. Je me lève, c'est peut-être plus sympa. Euh, donc, Louis Gavario, société Arbre à Culture. Donc, on travaille justement en permaculture, dans, dans l'aménagement d'espace et euh, dans le Nord. Et donc, c'est pour ça que ma question euh, est la suivante. Euh, bah, comme vous le savez, donc le Nord, l'île. Hein. Voilà, parce que le Nord, l'île. Euh, donc, l'île, euh, chez nous, c'est de pays. Et donc, euh, là, je vois beaucoup euh, d'aménagement et de, de, de conception en lien avec le, le relief, et c'est passionnant. Et nous, à part les Théry, dans le Nord, il ben, n'y a pas de relief en fait. Et donc, la question que je me pose, et qui, qui Voilà, qui, vraiment, c'est passionnant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et moi, je suis comme un enfant là, qui découvre aussi de nouvelles choses. Euh, comment est-ce que ça peut se traduire, euh, cette, cette méthode-là de, de conception euh, sur un, un espace plat hein, vraiment un espace où on n'a pas de relief hein, parce que les, les bassins versants de sont vraiment très très très légers et même si parfois on a une pente au final, euh, localement, on doit avoir une, une petite butte, un truc donc en fait, euh, y a pas de, on ne peut pas se fier vraiment aux bassins versants euh, de Nord. Voilà. comment est-ce que ça peut se Merci. Merci. Ouais, je vais Merci pour la, pour la question euh, bah, deux choses, déjà ça, premièrement, c'est un critique encore une fois donc euh, c'est euh, et euh, s'il n'y a pas, si tant est n'y ait pas de ruissellement, de, parce que c'est tout plat, rarement le cas, euh, c'est de tout, toute façon sol à régénérer et arbre à replanter euh, massivement, recréer des, des, des pays agroforestiers, là, Fabien et, et, et Sébastien en parleront, euh, c'est euh, d'abord ça quoi. Donc voilà, ça sert à un premier point. Et le deuxième point, ben, peut-être dans le nord, je ne sais pas, mais il y a aussi dans, dans le nord, il me semble, des problèmes d'érosion, des problèmes de ruissellement, des, on voit des, des points d'inondation, euh, des images, enfin, on voit régulièrement des images de, de, de, de, de rapides qui sont créés dans des champs comme ça. C'est parce que c'est des champs qui sont, pas, qui sont souvent. Euh, il y a des problèmes de, de, de sols qui font qu'il y a des, des, des risques d'érosion, mais aussi parce que des pratiques agricoles qui font que les sols sont à nu. Et donc, ça, ça, on dit ça. Et euh, du coup, il bah, euh, y a des bassins versants dans, dans le nord, dans tous les pays, enfin, dans toutes les zones du, du pays. et euh, Est-ce qu'il y a des flux d'eau qui s'évacuent trop rapidement euh, C'est la question à se poser. Où est-ce qu'il y a des inondations Est-ce qu'il y a des inondations Et s'il y a des inondations, euh, d'où ça vient Et d'où ça vient Ça vient des bassins versants euh, en amont. Quoi. Donc il y a déjà des travaux autour d'hydraulique douce, autour de et justement des méthodes d'agriculture avec des couverts de végétaux qui travaillent à ça et on peut aller encore plus loin euh, probablement disons, en se disant vraiment en posant comme un élément de se dire, euh, de dire euh, on ne fait pas juste pour gérer les problèmes d'érosion on fait pour euh, euh, que l'eau, euh, même dans des, des surfaces agricoles euh, de, de, de grandes cultures comme ça, reste dans, dans le paysage par des zones humides, par des des, euh, des haies un peu plus, des, un peu plus euh, larges, des fossés un peu plus larges qui retiennent plutôt que de juste évacuer euh, ça se fait déjà, il hein, y a déjà des travaux dans dans mais l'idée c'est peut-être d'aller encore plus loin et en accélérant ce phénomène et en, et en intégrant effectivement que c'est pas juste pour planter des arbres, c'est pas juste pour euh, la biodiversité mais c'est aussi pour régénérer mm, le massivement le cycle de l'eau et en comprenant et c'est sûrement là la clé que la végétation et la végétation dense et, euh, et, euh, et arborée Va, va avoir un, un rôle, euh, un rôle euh, majeur. Quoi. Le Nord de la France peut devenir pionnier <rire> sur ces questions-là. Merci d'être venu euh, jusqu'ici. Oui, effectivement, Oui. Alors, on va prendre une dernière question, parce qu'après, on va appuyer à la deuxième. Est-ce est qu'on peut retenir le flèche du temps, des effets court-terme sur la partie horizontale gauche, et une progressivité dans le Est-ce que cette flèche du temps a du sens Est-ce que c'est trop simple et Je n'ai pas compris la question. Vous avez dit l'heure dans l'explication qu'à gauche, c'est court terme, au milieu, c'est moyen terme, euh, je ne en tant que scientifique. peut ouais. vraiment retenir que c'est ça l'échelle du temps, c'est-à-dire qu'on a des résultats court terme à gauche, et qu'on a des résultats plutôt moyen long terme, c'est important. Est-ce c'est du sens ou est-ce que c'est trop simple Oui, ça a du sens. Scientifiquement, je ne sais pas prouver, je ne <rire> le ferai surtout pas. Mais oui, ça a du sens, à mon sens. Parce que euh, bah, dès qu'on fait des aménagements, on fait euh, un fossé dans, sur courbe de niveau, euh, de, dans, dans la, le, à la première pluie il y a de l'eau qui, qui est retenue il y a de l'eau qui s'infiltre et on le voit dans, dans, dans nos travaux, il y a quelques gens personnes qui pourraient en témoigner donc oui, là l'aménagement en termes de gestion horizontale c'est immédiat c'est du, du très court terme sur les sols et l'agronomie il, il y a des spécialistes qui en parleront c'est pas le dire mais dès, en général Dès qu'on passe en couvert végétal, tout de suite on voit les, les, les effets sur ne serait-ce que le, le ruissellement, euh, le ruissellement et l'érosion quoi, c'est euh... Euh, Alain y a, a, a une photo euh, fantastique pour ça, où il y a deux vignes l'une à côté de l'autre, une avec couvert végétaux, une sans couvert végétaux. Il tombait 200 mm en, je ne sais plus combien de temps, et il euh, a aucune, euh, on ne voit rien, il n'y a, a aucune eau qui, qui, euh, qui s'est euh, écoulée sur la parcelle où c'est euh, en couvert végétaux, euh, et alors que c'est une mare, une euh, inondation sur la parcelle qui, qui est juste à côté. Donc ça, euh, et la capacité de rétention, de. de, de, de D'infiltration et, et de sur la matière organique qui joue aussi, c'est entre 1, 3, 4 ans, quoi, donc c'est du relatif, du relatif court terme. Quoi. Et effectivement, les arbres, oui, c'est du long terme, dans le sens où quand on les pente maintenant, euh, l'effet, il ne sera qu'à 10-15 ans, d'un point de vue climatique, enfin, en tout cas, euh, les de transpiration. Donc, oui, ça, ça a du sens. sens. Alerte spoiler sur la présentation de Alain, alors ça me permet de faire une belle transition. Merci beaucoup à tous les deux, Jonathan et Simon, pour, pour cette première table ronde. Je vais vous proposer. Euh, un un micro-pause euh, de 5 minutes. Où vous allez vous tourner euh, euh, vers votre voisin, de droite ou de gauche, selon votre préférence, et lui partager une pépite, une information que, qui vous a marqué euh, sur cette première table ronde. Et celles et ceux qui le souhaitent peuvent se resservir en café, en jus de fruits. Et on va euh, acquérir la deuxième table ronde. Merci à tous.